Si je vous dis communisme, vous pensez à quoi Des russes Des vieux Des barbus Société totalitaire Il y a du boulot. Mais peut-être qu'on peut essayer de voir tout ça au-delà des yeux. Pour traiter ce sujet, je serais avec un invité communiste. Salut Tranxen, comment as-tu découvert le communisme Alors, la seule fois où j'ai entendu parler de communisme au lycée, c'était pour dire que l'URSS c'était totalitaire, et un peu vite fait en philo mais j'ai oublié. Bien alors maintenant faisons un petit retour historique sur l'histoire du communisme. Au 19e siècle, Karl Marx et son ami Engels réfléchissent pour tenter d'expliquer le monde qui est en train de changer autour d'eux. Ils ont défini le capital, la lutte des classes, classe bourgeoise et classe prolétaire, paupérisation et un petit peu communisme. Parmi tous ces concepts, on explique que les prolétaires, c'est-à-dire les personnes qui n'ont que leur force de travail à offrir, doivent s'organiser pour acquérir leurs droits, sortir de leur domination et conquérir leur liberté. On était décidé, on n'était quand même pas les derniers venus, on, a quand même, euh, euh, on comprenait l'affaire, on, on était des, tra des travailleurs. Donc la sécurité sociale c'était pour nous, alors on savait ce qu'on voulait pour notre bien-être on savait ça Tout ça se fait en six mois de façon magistrale, ce qui montre aussi les grandes capacités du mouvement ouvrier à gérer. C'est ça qui est insupportable pour une classe dirigeante. Ce n'est pas d'abord qu'elle doit refiler des sous, son problème c'est n'est pas le porte-monnaie, son problème c'est le pouvoir. Or ce qui se joue en 1946, c'est la démonstration de la capacité de pouvoir du mouvement ouvrier. Cette idée qui est souvent résumée par la phrase « prolétaires de tous les pays, unissez-vous », on a inspiré beaucoup. Des syndicats, des partis ouvriers, travaillistes, socialistes, sont créés un peu partout, plus ou moins proches des idées de Marx, et plus ou moins d'accord les uns avec les autres. Directement, on se rend compte que parler du communisme n'a pas vraiment de sens. Il y a des marxismes et des communistes. Ils ont beaucoup de points communs, comme une certaine grille de lecture du monde, une volonté d'égalité, d'abattre ensemble la domination capitaliste, etc. Mais dans le détail, dire juste « un communiste » n'a pas vraiment de sens. Ou plutôt, si, ça a beaucoup trop de sens différent. Parmi tous les courants, il y en a un qui a réussi à conquérir le pouvoir en 1917 en Russie, c'est les bolcheviks. Ils étaient menés par Lénine, et l'idée c'était que tous les communistes du monde devaient être affiliés à la volonté de Moscou. Euh, déjà, ça pue quand même. La suite, vous la connaissez, Staline, la bureaucratie, les goulags, le parti unique, bref, le totalitarisme. Bon, le stalinisme, c'est pas cool. Ok. Mais en parallèle de ça, il y avait d'autres communismes qui existaient. Il y avait Trotsky qui s'est fait tuer pour s'être opposé à Staline. Il y a les anarcho-communistes, il y a les conseillistes, etc. On va pas tous les nommer. Le marxisme, c'est un courant de pensée qui passe son temps à se mélanger avec les autres pour pouvoir constamment se renouveler et se réinventer. Et si on essayait de définir un marxisme original, on se rend compte dans les écrits de Marx que il prône pas trop les sociétés totalitaires avec un état fort. Genre pas du tout en fait. Souvent je traîne à des conférences qui essaient d'inventer des alternatives au capitalisme actuel. Et un terme qui revient souvent c'est le commun, ou l'économie des communs. Vous voyez un peu le problème ou pas C'est juste qu'on ne peut pas utiliser le mot parce qu'il est connoté. Dire je suis communiste, pour certains ça fait peur. Mais bon, faut pas être ridicule non plus. Moi je suis pour une économie dans laquelle les banques seraient centrales, et dans laquelle on chercherait toujours à augmenter le capital et la croissance. Ah c'est pas du capitalisme Ah non Ah non ça n'a rien à voir Pour moi, on doit réapprendre à bien nommer les choses. Ouais, je suis communiste, et je pense pas que ce soit un gros mot. Après, c'est juste que c'est mon courant de pensée, mais c'est tout. Alors, vous ne serez pas d'accord avec tout. On aura toujours du mal avec le stalinisme, pas de problème. Mais franchement. Parce qu'une forme du communisme a merdé Vous voulez vous empêcher de réfléchir avec toutes les autres formes du communisme Mais dites-moi, vouloir réduire un groupe à sa partie la plus extrême Dire qu'il n'y a jamais eu d'alternative au capitalisme S'empêcher de réfléchir par principe à quelque chose Est-ce que c'est pas ça, le totalitarisme Bon après moi je dis ça, je ne vous offre aucune vérité. Rien de plus.